OK. OK. Donc là, pour ceux qui me connaissent, je suis euh, le leader Alain. Je suis euh, investisseur dans le projet Skywalk Community depuis 2018. Et par la même occasion, je suis euh, le superviseur régional Skywalk Community pour le Cameroun depuis 2021. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un projet que vous connaissez déjà certainement bien et pour lequel je représente la compagnie Skywalk Community. Là, on va aller très rapidement. Oui. Là, euh, Skywalk Community est partenaire officiel du groupe de sociétés de Uniski String Technologies. Et c'est quoi Skyworld Community C'est une plateforme de financement qui permet à chacun d'investir dans le développement du transport accord depuis 2015. Et cette entreprise fait appel aux investissements dans les technologies innovantes, notamment le transport à accord. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs qui aident au développement du projet dans plus de 200 pays à travers le monde. Skyworld Community vous permet d'investir en ligne de partout dans le monde. Vous avez euh, sur la plateforme Skywalk Community euh, plus de 24 langues, ce qui fait que la gestion de vos investissements et de vos transactions de partenariat sont aisées. Euh, vous pouvez euh, aussi consulter euh, les supports au téléphone en six langues. Aujourd'hui, euh, Skywalk Community a plus de 50 euh, variantes d'offres d'investissement. Nous avons prévu les variantes convenables pour tout budget et qui permet d'offrir toutes les possibilités à chacun. Plus de 20 modes d'alimentation du compte. Ici, euh, tout le monde a la possibilité d'investir, soit par virement, par carte, visa, par carte bancaire, autant pour moi, euh, ou par monnaie cryptographique. Vous avez une assistance 24 24. En 10 langues, la mission de Skywall Community est de financer notre avenir et de le créer avec des entreprises telles que Uniski String Technology. Et aujourd'hui, Skywall Community finance cette entreprise qui est une société d'ingénierie internationale offrant des solutions de transport, de passagers et de marchandises, ainsi que des infrastructures logistiques de second niveau. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de commencer votre chemin vers le succès dès maintenant. Qui sont les membres du conseil d'administration de Skywall Community? Premièrement, vous avez euh, le, le premier membre là, qui est F. Genif. Il, euh, il est euh, le directeur des finances. C'est lui qui règle tous les problèmes qu'on peut avoir avec les paiements sur la plateforme. Le deuxième membre, c'est Irina Volkova. Elle est membre ingénieur. Elle est responsable de la communication entre les pays. Elle est responsable ainsi que les leaders. Le troisième, c'est euh, M. František Sola. Il est membre et c'est un homme d'affaires déjà. Il a une très grande entreprise avec plusieurs employés à son actif. Il y a le quatrième membre qui est M. Alexey Soukodev, spécialiste en informatique, blockchain et crypto. C'est lui qui permet qui met en place des systèmes et outils pour faire avancer les leaders. Là, on a une image de, du docteur Anatoly Uniski avec euh, les autres membres du conseil d'administration de Skywall Community. C'est toujours euh, une autre image. Là, c'est devant euh, l'entreprise Uniski String Technology À la sortie d'une réunion, ils ont fait une photo de famille. Ici, on a le docteur Yuniski euh, avec euh, euh, Alexey Soukodev et František Sola. Ça, c'est au salon InnoTrans de Berlin. Ici, c'est une image de moi-même avec, le avec euh, monsieur Alexei Soukodev. Ici, c'est une autre image du directeur financier, qui est Evgeniv, euh, avec monsieur Alexey. Ici, c'était euh, à Dubaï. Comment ça se passe dans le projet? Ici, vous avez la possibilité de devenir investisseur en signant un accord de prêt convertible qui transfère les fonds à la Skywall Community. En qualité d'investisseur, vous allez recevoir les dividendes dès que l'entreprise va générer du profit. C'est 20% des bénéfices qui va euh, être distribués sous forme de dividendes. Soit vous allez investir et après trois ans, la compagnie vous rend votre investissement avec un taux d'intérêt qui va jusqu'à 4%. L'autre catégorie, d'investissement, vous avez aussi la possibilité de devenir partenaire de Skywall Community. Ici, avec le travail de partenaire, vous pouvez travailler en équipe et la compagnie vous offre des outils pour parvenir aux résultats. Vous pouvez aussi devenir investisseur et partenaire dans le projet. Donc, pour quelqu'un qui est investisseur dans le projet, il a deux choix à la fin de son investissement. S'il signe des exigences, ça veut dire qu'il obtient des parts dans la propriété. S'il ne signe pas, ça veut dire qu'il fournit de l'argent à la compagnie pour trois ans avec un intérêt qui va jusqu'à 4%. Et à la fin de votre investissement, la compagnie vous délivre un certificat comme celui-ci, avec toutes les informations sur votre personne, ainsi que la quantité de parts que vous avez obtenue dans le projet. Aujourd'hui, Skywalk Community finance donc ce transport, le transport à corde. C'est est un transport qui se déplace au-dessus du sol, sur des rails à corde à haute résistance. Grâce à cette technologie, euh, on ne connaîtra plus d'embouteillage. La haute résistance et la régularité de, de, de la voie, la facilité de fabrication, la, le, le, la faible consommation des matériaux, la capacité de fonctionnement à des températures extrêmes et à la consommation d'énergie très réduite pendant le déplacement des véhicules électriques et des roues en acier. Le transport que vous voyez là est un transport écologique car il est alimenté à l'électricité, c'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants de l'atmosphère et la production de toute l'infrastructure jusqu'à il demande moins de matériaux et de matières premières que tous les autres types de transports qui existent sur la planète. Là, euh, vous voyez euh, les différents types de transports que nous utilisons, notamment le transport passager et celui de marchandises. Il peut être construit sur tout type de terrain. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que euh, l'un des défis pressants du secteur des transports est la croissance, la croissance constante de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave notamment euh, la, la congestion du trafic et d'accidents. Aujourd'hui, avec les énormes embouteillages à l'entrée et à la sortie des grandes villes sont devenues images courantes pour les citadins. Et dans ces conditions, il n'est pas possible de parler d'un trafic urbain efficace. Donc aujourd'hui, euh, comme vous pouvez voir avec cette image, on connaît beaucoup de problèmes, notamment la destruction de la nature lorsqu'on veut construire des routes, des embouteillages, des problèmes de pollution ainsi que d'accidents. Bien avant l'arrivée de la technologie de Uniski Stream Transport, il y a des solutions qui avaient été apportées, malgré que celles-ci ne se sont pas toujours avérées efficaces. Que offre donc la technologie de transport à YouSky? U-Sky Nous avons. Euh, Aujourd'hui, la compagnie euh, Uniski String Technology offre plusieurs véhicules pour toute solution simplifiée pour le transport de passagers. On a euh, l'UniWin, l'Ubike, l'Ubus, l'Utrop, ainsi que euh, le car, le Flash, l'Uflash, l'Ucon et l'Utrans. Ici, on a une image réelle de tous ces équipements-là avec une image du fondateur en question. Ici, vous avez euh, l'UniWin, qui est un véhicule électrique léger monorail de faible capacité. Là, c'est une image réelle. C'est un agent qui va à 150 km h Il est l'une des solutions les plus abordables pour la communication des transports avec les zones peu peuplées et éloignées, ainsi que dans les régions et les terrains difficiles. Là, on a l'Ubike, qui est un véhicule électrique de tourisme oh, lége, oh, euh, pardon, léger, hors oh, wow, bois, monorail, avec une capacité de deux places et une vitesse de 150 km. Là, c'est toujours l'Ubike, là, une vue réelle de, de l'Ubike filmée sur le site de leco à Biélorussie. Ici, c'est une image de l'Ubus. Qui est un véhicule électrique de tourisme. Il est destiné au transport urbain et interurbain avec une vitesse de 150 km et une capacité qui va jusqu'à 14 places. Là, c'est toujours euh, l'U-Bus. Ici, on a l'image de l'UCA, qui, qui est un véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il va jusqu'à 150 km/h. Il s'agit d'une voiture électrique, confortable, conçue pour libérer les rues de la ville et des embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels. Et là, on a une autre image de Lucas. Oui, une seconde là. Il y a des gens qui sont en train d'entrer de dans la salle. Vous m'appelez André, ici, et puis là. Oui, bon, je suis une conférence là. Avec Sotel ah. et Karine, autrement dit, monsieur et madame Yapo. Monsieur... Ah. Avec Pascal et Félicité. Et enfin, monsieur et madame, que peut désactiver le micro là. OK, on va continuer la présentation. Une seconde là. Bonsoir aux nouveaux qui viennent d'entrer dans le de la salle. Et on va continuer. Là, euh, nous avons euh, Lucas version tropicale qui a été améliorée pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Là, voilà une image de Lu Lucas. Tropical. J'ai eu la chance de monter à bord de ce véhicule tout luxueux. Ici, on a un véhicule électrique de tourisme suspendu sur des roues en acier conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Elle, peut aller, elle a une capacité de 6 places avec une vitesse qui va jusqu'à 500 km par heure. Également, là c'est une image de, de flash et là nous sommes devant le flash au salon des euh, Émirats arabes ni oh, hein. euh, l'entreprise euh, technologie de Technologies technologie offre les solutions de transport marchandises. Sont aussi longtemps. Oui. Sont du, euh... Donc, euh, nous offrons les solutions de transport marchandises. Le système de transport est conçu pour transporter des marchandises sur les distances de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients qui peuvent fonctionner toute l'année dans diverses conditions climatiques, dans des endroits éloignés et inaccessibles, dans des zones de haute altitude et des zones désertiques, dans la jungle et sur les plateaux marins. Là, on a l'Utrop qui est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac à une vitesse qui va jusqu'à 150 km avec pour rôle de chargement et déchargement automatique. Là, on a l'Ucon. Il est utilisé pour le transport de conteneurs maritimes 20 pieds et 40 pieds. La vitesse de ce type de transport va jusqu'à 150 km. Le chargement et le déchargement est automatique. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par un système de contrôle automatisé. Là, c'est une image prise sur le site de Chaja. Mm -hmm. Ici, on a une image de trans. C'est une solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières. Cela permet euh, d'effectuer rapidement et à moins de coûts de transport des volumes importants de matériaux en frac, euh, tels que du sable et des petits cailloux. Ici, c'est une solution de, pour le, les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport maritime euh, des marchandises jusqu via les ports maritimes sont la livraison des marchandises en vrac liquide et encombrant à une distance qui va de 5 à 10 km ou plus de la côte. Il est possible de livrer des marchandises aux ports situés à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. Là, nous avons une image de la ville linéaire qui est en union avec la nature. Les pistes U-Sky euh, ici contribuent au développement des villes linéaires et peuvent être construites dans les montagnes, les zones désertiques et inondées, y compris avec celles, de, avec celles euh, où on rencontre des terrains difficiles ainsi que sur les plateaux marins. Vous allez remarquer que lors de la construction des villes linéaires, il ne sera pas nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et de perturber autrement la, bio, euh, la biodiversité de l'environnement. Là, c'est une image de la maquette. On a une image de, de la maquette de la ville linéaire. C'est une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Sky. Ici, c'est euh, la maison écologique, la première maison écologique en bois qui existe aux Émirats arabes unis. Cette maison a été construite sur autorisation du roi de la ville de Charge. Okay. Comment donc fonctionne notre technologie de transport à cordes? Là, on a, vous, euh, vous pouvez voir la structure du rail avec les différentes parties. Vous voyez les ficelles qui peuvent supporter un poids énorme à l'intérieur. Vous pouvez voir le corps du rail qui est fait à base de boutons flexibles. Et c'est grâce à ce rail que euh, euh, on, euh, elle peut résister aux tsunamis, aux ouragans et aux tremblements de terre. Si vous avez remarqué, au-dessus du rail, il y a une combinaison de métal. Cet ensemble de combinaisons de métal associés au béton flexible a permis au docteur Anatoly Yuniski d'obtenir un brevet. Les gens demandent souvent si euh, le rail peut, les rails peuvent se dérailler. Il faut savoir que l'ingénieur a mis sur pied un système anti déraillement et cela est visible sur une des images, sur la photo. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile, des sols faibles et des pièges gélisoles, ainsi que euh, des régions sujettes à des hauts tremblements de terre. On a plusieurs types de rails. Il y a euh, le, le flexible, Rigides et les semi-rigides. Concernant euh, les rails flexibles, ici, euh, elle peut supporter les charges jusqu'à 20 tonnes. Et elle a une grande portée jusqu'à 2 km. De 2 à 5 km, pardon. On a les rails semi rigides, euh, rigides c'est pour le transport des grands poids, jusqu'à 100 tonnes. Et avec une vitesse qui va jusqu'à 500 km par heure. Les rails semi le semi-rigide, quant à lui, est, euh, est une charge juste utile améliorée qui va jusqu'à 30 tonnes, avec une vitesse jusqu'à 350 km par heure. Là, on a le, une image du moteur qui a été conçu par le docteur Anatoly Yuniski et dont il a reçu le brevet. Si vous observez bien, la roue est toujours à côté du moteur. Quels sont donc les avantages de notre transport que vous le voyez sur l'image, l'aérodynamisme du transport à cordes est plusieurs fois supérieur à celle de la voiture. Donc, une voiture oui. roule et l'air peine, peine à circuler normalement. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont un aérodynamisme de 0,2. Les, les engins U-Sky circulent normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet D'aller plus vite. Voilà pourquoi son aérodynamisme est de 0,06. Si les véhicules U-Sky euh, euh, passent, vous n'allez même pas voir les feuilles bouger. Grâce à cette technologie, on pourra économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Le fonctionnement, par exemple, d'un une flash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 220 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. D'après euh, ce tableau, jusqu'à ce les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas, la maintenance aussi elle est basse, la consommation énergétique aussi. La capacité est énorme. Ceci a été affirmé par l'Académie des sciences russes, que YouSky est le transport le plus rentable. Derrière toute technologie, il y a toujours un auteur. L'auteur de notre technologie, c'est ce monsieur. C'est un scientifique inventeur et auteur de plus de 200 articles. Il a plus de 20 monographies et plus de 150 brevets d'invention. Il a été chef de projet au niveau des Nations Unies. C'est lui le fondateur du groupe de société de Uniski String Technologies. Ici, on a une image du de, de premier con, euh, complexe de rail à cordes qui a été construit en 2001 dans la ville d'Oziori. Cette voiture que vous voyez là, suspendue. Il avait été utilisé comme modèle test. Ici, l'inventaire du transport à cordes a présenté son livre intitulé « Capacité de la civilisation de la maison spatiale à planète Terre. » Ici, il a parlé des de, de, de technologies nécessaires pour les solutions globales aux problèmes environnementaux de notre planète, ainsi que la suivi et le développement progressif de toute l'humanité. Là, c'est le docteur Anatoly Yuniski avec le chef spirituel tibétain, et son altesse, le docteur tchèque, Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, le souverain de Sharjah. Là, c'est une image de moi avec le docteur Anatoly Yuneski. C'était à Dubaï. Parlant de brevets et certificats. La compagnie a déjà reçu plusieurs brevets. En voici un un certificat international qui confirme, euh, confirmant la conformité du système de gestion de qualité appliqué par UNISC String Technologies conformément aux normes internationales ISO 9001-2015 et inscrit au registre de l'agence de certification TÜV turingen Là, c'est euh, la directrice qui a, il y a le brevet sous la main. Voilà l'image du, du certificat. Voilà d'autres certificats. Donc, Uniski String Technologies développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures UST conformément aux exigences internationales, ce qui permet euh, d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. Aussi, euh, l'activité de Uniski String Technologies est basée sur les, des, les principes de systèmes internationaux de gestion qualité de l'environnement, de la santé, de la sécurité au travail. Ces approches, donc, constituent la base et la clé de la réussite de toutes les exigences pour confirmer la conformité du complexe de transport et d'infrastructures unis kiss une technologie en relation avec la réglementation, en règle avec la réglementation, je vous dis. Ici, c'est une image du transport à Côte. Là, ici, c'est une image ouais. du transport à Côte. On, on a reçu un certificat qui atteste que la technologie est certifiée au niveau des Émirats. Et cette non, section, de la... pardon, ces certificat correspondait aux normes de sécurité. L'inspection inspect, avait touché euh, les structures de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et, et les métiers, ainsi que la station de passagers. Là, voilà le certificat en question est un partenaire fiable Comme vous pouvez le constater, là, la, la, la compagnie Stream Technologies est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie, ce qui indique que c'est un partenaire fiable et consciencieux pour ses activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Et grâce à cette reconnaissance du gouvernement biélorusse, elle peut faire la promotion de notre projet en Biélorussie et à l'étranger. Voici l'autre reconnaissance. Là. Nous avons obtenu le statut d'organisation scientifique. Et la, la société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science, la technologie et la technologie de la République de Biélorussie. Ceci a eu lieu en avril dernier. Parce que beaucoup de gens généralement se disent que notre projet n'est pas quelque chose de légal. Ça, ce sont des éléments qui prouvent que nous travaillons en toute légalité. Aujourd'hui, la compagnie a plus de 130 brevets à travers le monde. Et nous avons déjà aussi participé à plusieurs salons d'exposition de transport, comme vous pouvez le remarquer en image. La technologie USKY a une renommée mondiale. Et pendant plus de sept ans, elle a été présentée au public mondial dans le cadre de plus de 20 salons d'exposition. Là, c'est au Sommet mondial des gouvernements. C'était en février 2019. Aussi, le projet a été présenté au Salon InnoTrans de Berlin. La délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï, un abrégé RTA, a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon InnoTrans de Berlin. C'était un très grand challenge réussi pour euh, notre compagnie. Et aujourd'hui, euh, il n'est pas euh, ignoré que nous avons un appel d'offres pour la construction de routes à Dubaï qui est en cours. Et à l'époque, il y avait 30 participants. Cinq ont été sélectionnés, parmi lesquels le transport accorde. Une entreprise telle que Uniski String Technologies ne travaille pas seule. Il est bien important de connaître ses partenaires. Il y a déjà l'entreprise Dassault Systèmes, qui aide la l'entreprise a implémenté la technologie 3D d'expérience dans la production du transport à cordes. Pour ceux qui ne le savent pas, Dassault System est un partenaire clé dans la, la, la conception des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà les autres partenaires que nous avons. Il y a la société AS aux États-Unis, Okuma au Japon, ce sont eux qui fournissent généralement euh, des centres d'usinage de haute technologie avec le système de contrôle numérique à u Il y a l'entreprise Mafelec qui est un partenaire dans la fourniture d'équipements d'éclairage et dit HM dans les systèmes de communication et des technologies de transport. Il y a aussi euh, la, la, la société Vol, Vol, euh, Volstapil. Est un leader, leader mondial dans la fabrication des câbles pour les structures tendues, les fils à haute résistance et les aciers pour l'estampage des carrosseries des voitures. Donc, notre compagnie a plusieurs partenaires comme ça sous la main. Là, c on va parler de la production et des résultats. Notamment, Uniski String Technologies a réussi l'audit annuel des états financiers individuels. Et ici, c'est l'entreprise FINE. Donc, euh, l'entreprise a réussi l'audit annuel des états financiers individuels. Et c'est l'entreprise FINE EXPERTISA, conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie. C'est elle qui a mené cet audit là pour confirmer les, les états financiers individuels de la compagnie. Il y a aussi le cabinet d'audit international BDO. Il y a le cabinet d'audit international BDO qui fait partie de l'association internationale des sociétés indépendantes d'audit. Elle a une succursale en Biélorussie et qui fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit selon le classement du ministère des Finances de la République de Biélorussie. Nous avons euh, là le siège de la compagnie. C'est le bâtiment de neuf étages qui, que nous avons obtenu tenu et qui est situé dans la ville de Minsk, capitale de Biélorussie, Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Là, c'est une zone de production, comme vous pouvez le constater. C'est toujours la zone de production avec les employés. Ici, le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clé du transport à cordes. Là, c'est une autre zone d'extension et de production. Ici, on a leco qui est le centre de mise en œuvre, pratique et de démonstration des technologies de Uniski String Technologies. Ici, c'est là la ville de Marina Gorka. C'est sur une surface de plus de 36 hectares. Là, c'est toujours euh, l'image de Marina Gorka, comme vous pouvez le constater. Ici, euh, voici le projet, un projet que beaucoup de gens ne savent pas, qui fait partie du groupe des sociétés de Uniski String Technologies, Uniterra. C'est un projet d'agriculture biologique, ainsi que le verdissement des sites le long des voies de Uniski String Technologies. Donc, à chaque fois qu'on va construire une route, il y aura... Euh, L'entreprise, c'est ce projet d'agriculture qui va être développé. L'agriculture biologique signifie qu'ici, il n'y a pas d'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, d'herbicides et autres substances toxiques, toxiques. ainsi que l'application des méthodes douces de traitement des sols. Donc, euh, le projet Uniterra Biohumus a été déjà testé sur le site de leco voilà pourquoi lorsque vous arrivez au niveau de l'éco-technopac à Marien-Agoca, euh, là-bas, tout est naturel. Là, voilà les laboratoires. Aujourd'hui, euh, la compagnie a plus de 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études de technologie spécialisée avec production pilote, plus de 36 Bâtiments et structures avec plus de 3000 unités de machines et d'équipements et 36 hectares pour la démonstration du complexe de transport en Côte. Le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis c'est sur une surface de plus de 28 hectares. Dans ce centre, il y aura il y a quatre pistes. Le début de construction a commencé en 2019. Les premiers essais ont eu lieu et pour ceux qui se souviennent bien, le roi de charges a, a participé à la pose de la première pierre des travaux là-bas. Cette année, l'entreprise est en train de construire une piste de marchandises de 2,4 km où nous allons accélérer le transport jusqu'à 150 km. Aussi, voici un autre projet très intéressant qui fait partie du groupe des sociétés. Uniski String Technology, qui est euh, United Vehicle Robotique. Elle s'occupe spécialement euh, des, des, des, des, des, des drones, comme vous pouvez le constater là. Là, l'équipe euh, uni, de Uniski String Technology, qui est composée d'un ensemble de personnes, notamment des concepteurs d'ingénieurs, de projets, des chercheurs hautement qualifiés et qui, ceux-ci, possèdent généralement d'excellentes formations avec des expériences dans beaucoup de projets majeurs, que ce soit en Biélorussie ou dans toute l'Europe de l'Est. Là, nous avons euh, la directrice du projet, Nadezda Kozareva, qui est la femme du fondateur. Ici, voilà quelques superviseurs clés qui travaillent jour et nuit pour le développement de la technologie. Pourquoi je vous montre ces images? C'est pour que, euh, pour, devant chaque visage que vous voyez là, vous sachiez que c'est toute l'équipe qui travaille jour et nuit afin que nous atteignions nos objectifs. Là, c'est une image du docteur Anatoly Yuniski qui indique la plaque de travaux au niveau des Émirats au Skytest Certification Center. Ici, voici l'équipe qui accompagne le fondateur au niveau des Émirats. Vous pouvez constater qu'il y a euh, son fils-là, Dianis Yuniski, il y a Oleg, qui est très connu, qui est régulièrement dans plusieurs vidéos, il y a Sergei Tarasov, qui a fait un reportage récemment sur la chaîne Charge 24 Et là, voilà le personnel qui travaille là-bas. Ici, vous avez la possibilité de contacter l'entreprise via ses contacts-ci. Parce qu'il y a des gens qui demandent souvent où sont nos locaux et nos contacts sur charge. Voilà ça, vous pouvez relever, et vous pouvez faire une capture d'écran et appeler ces numéros-là. Aujourd'hui, voilà le nouveau site web de la compagnie. À l'intérieur, vous avez toutes les solutions, toutes les informations concernant le projet. Notamment, il faut toujours aller à la rubrique News pour avoir tout, tout sur l'actualité du projet. Notre, notre compagnie fait l'objet de beaucoup de médias à travers le monde. Donc, C'est tout un éventail de reportages sur la technologie et la société Unisky String Technology. Et ceci a été souvent diffusé dans plusieurs médias internationaux, comme vous pouvez le constater là. Là, ici, on va parler de l'actualité. Uniskey String Technology a attiré l'attention des étudiants de l'Université américaine de Charger. Donc, le Charger Research Technology à New Ocean Park a accueilli une équipe d'étudiants de l'Université américaine de Charger. Spécialement pour cette occasion, les représentants de u Transport ont été invités et ils ont parlé en détail aux jeunes professionnels de YouSky Technologies. Là, vous pouvez vous-même voir comment la compagnie se bat pour former ses, euh, des, des spécialistes à l'université de Sharjah. Il y a ceux qui soutiennent aussi déjà, qui font des travaux, d'études et soutiennent euh, en fin de, de formation sur le projet. Ici, euh, la compagnie travaille actuellement avec ITS Indonesia pour développer conjointement plusieurs directions pour le développement de l'infrastructure de transport au niveau de l'Indonésie. C'est un très gros partenariat que nous avons eu. Aussi, bonne nouvelle pour. Euh, Uniski String Technologies, qui continue de travailler au développement des infrastructures de transport au Salvador. Plutôt les plans du gouvernement pour l'application de la technologie de Uniski String ont été déclarés par le commissaire du président pour les projets stratégiques, Christian Flore. Donc, nous allons déjà construire au Salvador. Ce n'est plus... Euh, C'est déjà un projet dévoilé. Et on peut être fier de cela. Il y a bien d'autres délégués, d'autres pays qui sont intéressés par la technologie. Et notamment, il y a les délégués du Rwanda, du Brésil, du Royaume de losotho de la Suisse, de la Colombie, du Salvador, de la République dominicaine, euh, République d'Haïti, République tchèque, Vietnam, Philippines, Grande-Bretagne et bien d'autres pays qui ont déjà effectué des essais en véhicules électriques, du au centre, test. Et les certifications USKI à charge. Donc, plusieurs délégations comme ça viennent confirmer le fait que notre technologie est une technologie solide. Euh, les investisseurs de ce pro, du projet de transport à peuvent être fiers parce que euh, nous, avons eu, euh, euh, pour, euh, nous avons eu un très gros fonds, qui permet de renforcer l'indépendance financière de notre entreprise. Donc, YouSky a reçu le certificat MOA du charge à recherche technologie en Innovation Park. Et ceci permet d'accroître le capital de la compagnie de 47 millions de dirhams. Et en France, si vous faites le calcul, c'est une moyenne de 8 milliards soit 12 millions de dollars. Et le centre de recherche ne fait pas cette offre au hasard. C'est parce que notre technologie est une technologie qui s'implante peu à peu au niveau des Émirats. Et ils sont prêts à soutenir cette technologie-là. Ici, sur cette image, on a euh, les responsables de l'organisation internationale indépendante TUF-Turingen, ceux qui sont chargés de la certification de la piste d'essai numéro 4, située au, au centre test et de certification Sky L'accord a été signé par euh, Anatoly Nuneski, le concepteur général, et un représentant de certification et de normalisation TUF-Muanad Mohamed Saïd. Euh, là, on a une image toujours euh, au centre de test de certification USCAI, l'entrepreneur général Asac a achevé la structure du dépôt de conteneurs sur la piste d'essai de 2, la piste 2 pardon, de 2,4 km de long. Ces travaux sont en cours depuis août 2022 à laquelle les murs du radier de la structure ont été posés. Là, vous avez une rencontre internationale des dirigeants des pays baltes. Donc là, ce sont les leaders qui... Il y a eu une rencontre entre les dirigeants des pays baltes qui s'est achevée à Jumala. Il y avait plus de 200 partenaires de Lettonie, Lituanie, Estonie et même d'Allemagne. C'était un événement de grande envergure, comme vous pouvez le constater. Aussi, euh, la compagnie a donné une reconnaissance au niveau de la République dominicaine en nommant Olga comme euh, ambassadeur de Skywall Community là-bas, en République dominicaine. C'est une dame qui travaille normalement beaucoup pour le projet. Et ici, euh, la, la, le, le rôle de l'ambassadeur est choisi par des personnes qui non seulement travaillent activement et efficacement pour attirer des investissements, mais également en mesure de construire une communication compétente avec le gouvernement, gouvernement des pays où ils travaillent. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà même un ambassadeur en Afrique, qui est le docteur Christian van der Weck. Euh, ici, c'est une image au Nigeria. Là, c'était pour mettre un peu d'ambiance. Et cette image, c'est au Nigeria, comme vous pouvez le constater. Le, le transport Accord a été déjà, a été introduit dans 36 États là-bas. Plus de 100 000 personnes unies par une idée ont on, on déjà euh, eu une information sur la présentation de la technologie à Accord. Et ceci, généralement, là-bas, le Nigeria travaille, euh, les, les représentants de SkyWalk Community au Nigeria travaillent en collaboration avec le Nigerian Peace Corps, dont ce sont qui, qui ont organisé euh, ce, ce grand événement dans six zones géopolitiques du Nigeria avec la participation de plus de 100 000 membres du Peace Corps. Ici, c'est une image du Cameroun. Nous avons fait. Euh, lors de nos débuts en 2021, notre présentation à la, dans notre salle de réunion à Yaoundé. Ici, c'est toujours une autre salle de réunion à Douala. Donc, tout le monde peut participer au développement du projet. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 14 sur les 15 du financement. Avec le, projet, avec le passage du projet à une nouvelle étape de développement, l'escompte sur les parts de la société diminue. Le minimum pour investir de 50 dollars, on a la possibilité de payer, de prendre un pack et de le payer mensuellement sur 5 euh, mois pour les packs à partir de 250 dollars. Donc, qu'est-ce qui attend le, un investisseur lorsqu'il participe au développement de la technologie? Il y a premièrement les dividendes. Donc, on a dit en cas de mise en œuvre réussie du projet, 20 des bénéfices vont être reversés à tous les investisseurs. Bien sûr, proportionnellement, ce que chacun aura apporté comme contribution dans le projet. La compagnie peut annoncer un rachat de parts. Ils ont déjà fait cela en 2018. Ils ont donné la possibilité aux 5000 premiers investisseurs de revendre leur part. Ce qu'ils ont fait, ont eu un bénéfice allant jusqu'à plusieurs fois le prix de ce qu'ils avaient investi. Il y a la possibilité de léguer nos parts à nos enfants et à nos petits-enfants par héritage. Donc, les, les parts que nous détenons ici pas, ne sont pas différents des biens tels qu'une voiture, une maison, on le lègue à nos enfants. Aussi, il y a la possibilité d'entrer sur le marché boursier. Cette offre pourra arriver après l'étape 15 du financement et la valeur actuelle de la part est plusieurs fois inférieure à la valeur nominale. Donc, une fois qu'on sera sur le marché, quelqu'un pourra décider soit de garder ses parts, soit de le liquider en ce moment-là. Mais on conseille toujours de pouvoir garder ces actions-là. Les packs d'investissement, aujourd'hui nous sommes à l'étape 14.3 du projet et les offres, les voici. Aujourd'hui il y a déjà la promotion challenge SWTC Championship Challenge, qui a débuté il y a de cela quelques mois, et il ne reste que 15 jours actuellement. Donc, pour ceux qui veulent partir au niveau des Émirats, parce que le voyage est prévu pour les Émirats arabes unis en début d'année, pour ceux qui vont aligner 5 nouveaux investisseurs avant la fin des de, de, de 15 jours, 5 nouveaux investisseurs qui vont prendre un pack d'au moins 500 dollars, vous êtes sûr d'être éligible pour le voyage. Et aussi, vous allez participer au tirage au sort de 1 million de parts qui aura lieu sans doute aussi en janvier. Là, voici les différentes offres que propose la compagnie. Comme vous pouvez le constater, il y a les offres Inotrans, Start, rapide, Bébé, Étudiant. Chacun avec ses offres bien précises. Ici, on a des packs VIP. Le minimum va de 25 000 qui donne 1 75 000 dans le projet, au pack de 150 000 qui donne 7 500 000 Et vous avez la possibilité de payer ça une seule fois et cash. Ici, voici d'autres offres qu'on peut payer mensuellement sur 5 mois. Ça va du pack de 250 dollars au pack de 50 000 dollars. Là, vous pouvez voir le plus petit pack, qui est le pack STAT, qui donne 4 750 parts. Vous avez la possibilité de l'obtenir en payant mensuellement sur 5 mois. Le pack de senior, qui est un pack de 500 dollars, vous payez 500 dollars par mois pour obtenir 11 500 parts dans le projet. Il y a le pack STABLE, qui vous donne 25 000 par an dans le projet, vous, vous avez la possibilité de les payer euh, de 200 dollars par mois pendant 5 mois, ainsi de suite. Ici, ça, ce sont les offres pour partenaires. Donc, si vous avez vos bonus de partenariat, vous pouvez utiliser pour payer ces packs avec. Vous allez remarquer que les offres ici sont assez alléchantes. Ça, c'est pour encourager les partenaires qui travaillent chaque jour pour le développement de la technologie. Ici, on a les offres de base, qui va du pack de 50 dollars au pack de 150 000 dollars. Et bien sûr, il y a des coupons. Il y a des coupons qui vont s'achever d'ici peu, d'ici la journée de demain. Il y a des coupons qui vont s'inspirer. Si vous avez euh, un coupon et que vous n'allez pas l'utiliser, vous pouvez le donner à un de vos filles. Et aussi, un autre conseil, si ce que vous n'avez personne, autant mieux garder, faire l'effort de garder le coupon et le donner même à un ami. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque la prochaine émission des coupons va arriver, vous n'allez pas perdre votre coupon, votre coupon sera gardé. Donc, vous pouvez soutenir le projet qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Ici, vous avez la possibilité, avec votre smartphone, de pouvoir faire un voyage sur le site de l'Eco-Technopark à Marina Gorka. Et vous pouvez aussi suivre le projet dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, VK et Instagram. Pour ceux qui veulent les contacts de la compagnie là, vous pouvez faire la capture d'écran et appeler ces contacts-là. C'est tout pour la présentation de ce soir. On va passer à la, la phase des questions-réponses. Mais néanmoins, là, vous pouvez voir les travaux qui se font à charge. OK, c'est terminé pour la présentation. Si vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui peuvent poser des questions, posez des questions. Okay. des